Après des semaines et des semaines de, de campagne très médiatique, donc on nous a vraiment fait bouffer de, de, de, de candidats. De, enfin, ils étaient sept, hein, sept, tous autant libéraux les uns que les autres. En fait, on voyait bien qu'il y avait une bataille entre eux qui était individuelle. Donc enfin, on a le résultat. Résultat quand même surprenant parce que la, plus, la première grosse surprise, ça c'est tout le monde est d'accord là-dessus, c'est l'éviction de Sarkozy. Donc il y a un côté plaisant quand même de voir Sarkozy virer de ça. On pense que le personnel de droite, enfin les élus, les électeurs de droite ont voulu se débarrasser d'un gars qui était quand même bien entaché d'affaires judiciaires. Et la deuxième surprise, c'est quand même le score de Fillon, loin devant Juppé, et qui fait qu'au second tour, on pense tous que c'est Fillon qui va l'emporter. Mais ça montre aussi quand même le problème qui est posé dans la société, c'est une droitisation, enfin en tout cas, ça penche à droite. On voit le personnel politique bien à droite, avec un programme ultra complètement décomplexé, attaque contre tous les droits des travailleurs que ce soit le CDI, les 35 heures, la retraite, euh, les salaires minimums, euh, les, les attaques contre les services publics, enfin voilà, il y a des annonces quand même qui sont terribles et donc ça c'est particulièrement inquiétant. Donc ce qu'on constate c'est que euh, ben, en fait, les, les trois gros scores, euh, Fillon, Juppé et Sarkozy, c'est quand même tous des gens qui ont assumé le pouvoir euh, pendant des années. Bon évidemment Sarkozy on ne le présente plus mais euh, Juppé... Euh, euh, même si c'est un peu lointain, c'était quand même le Premier ministre en 1995, euh, bien connu du monde social parce que ça avait été le plus, la plus grande mobilisation euh, de lutte contre le projet Juppé qui était l'attaque euh, contre la sécurité sociale. Mais Juppé est revenu récemment au gouvernement Sarkozy en étant ministère des, ministre des Affaires étrangères. Et puis Fillon, ben Fillon c'est le Premier ministre pendant 5 ans avec Sarkozy. Et puis c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale avec une attaque contre l'école en 2005, enfin une loi Fillon 2005. Et puis c'est aussi l'attaque de Fillon en 2003 contre les retraites, lui aussi qui avait eu du répondant dans la rue. On a bien vu qu'il y avait une surenchère entre les candidats, même notamment les trois principaux. Une surenchère très droitière sur tous les terrains, anti -social et puis sur le terrain euh, sociétal, hein, puisqu'on voit bien ceux qui courent après la manif pour tous, euh, sur un terrain religieux, qui est compris sur un terrain anti-immigré, et sur le terrain identitaire, hein, une sorte de course, celui qui était le plus euh, identité chrétienne, blanche, gauloise donc voilà, tout ça, ça se paye, et on voit bien que ce personnel politique de droite classique est en concurrence avec le Front National, qui lui profite un peu de, de l'aggravation de la crise, et qui essaie de mettre les uns contre les autres, donc on est dans, dans ce schéma-là, c'est Hollande, Valls, gaz neuf, Macron, euh, qui permettent aujourd'hui par leurs attaques hyper sévères, euh, antisociales, contre l'ensemble de la population, et y compris même contre les immigrés, contre les sans-papiers, contre les Roms. Hein, on voit que tout ça, ça libère euh, le discours très à droite euh, des responsables politiques de, de droite. Et on le paye, on paye ça, on paye 5 ans de gouvernement Hollande, hein, qui a fragilisé encore plus la population. Et, voilà, et on est vraiment dans cette ambiance euh, très droitière, très libérale. Donc nous, évidemment, qu'on n'est pas juste là pour constater les dégâts, on n'est pas juste pour dire « Ah ben là, c'est dur, euh, machin ». C'est comment nous, on se défend Et il y a une urgence, évidemment, pour notre camp social à, à relever, la tête, à défendre complètement autre chose, à s'opposer à toutes ces idées libérales, droitières réactionnaires. Et, et donc euh, notre candidature, même si elle répond pas évidemment à tout, mais n'empêche que ça sera hyper important qu'on soit là, euh, faire entendre euh, ben, la voix des opprimés, des exploités, faire entendre la voix de la colère, de la révolte contre ce système-là. Et il y a des urgences sociales, et il faut répondre au chômage, il faut répondre à la misère, aux inégalités sociales, il faut répondre au racisme. Donc ça passera par un combat et ce combat-là, ben, on compte le mener aussi dans, dans les élections qui arrivent.